Thank you. Bonjour, les enfants, les enfants, écoutez-moi. Votre maîtresse a eu un souci, elle va être un peu en retard ce matin. Arrête! Attends! Reviens là, tu vas voir. Je vais te rappeler, tu vas voir. Chut, <rire> chut, ne faites pas tant de bruit. Allez, asseyez-vous. Bon, très bien. Votre maîtresse ne va pas tarder. Alors restez calme. Hein. Et surtout, soyez sage. Hein. C'est bon, il est parti. Et la fière princesse décida soudain de se venger du manant qui avait osé la chatouiller. Mais il ne se laissa pas faire. Allez! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh, C'est mon devoir de maths. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Non. Attention, elle arrive. Bonjour, les enfants. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici Qui a fait tomber ce globe Psst. Chut. Bon. Puisque personne ne veut répondre, interrogation surprise. Oh. Et sans commentaire. Que tu es en train de faire Mais rien du tout madame, c'est Martine qui a fait tomber sa règle Oui, je suis désolée Tu me copieras 50 fois pour demain, je ne dois pas copier sur ma voisine de classe Tu me le paieras Mais je n'ai rien fait Martine a fait exprès de faire tomber sa règle juste pour que je me fasse punir Ah bon C'est vrai je vous jure que je ne l'ai pas fait exprès. Mais on te croit, nous. Oh là là, je suis sûre que tout le monde m'en veut pour mon terreau Tu devrais peut-être aller dire à la maîtresse que c'était toi. Elle ne te punira pas trop, j'en suis sûre. Elle était juste un peu énervée ce matin parce qu'elle. Oh J'ai failli oublier. Par ici. Je sais que c'est toi qui as fait tomber le globe Mais madame Donc tu seras collé deux heures ce mercredi Et tu feras signer ce mot à tes parents au moment du déjeuner C'est Martine qui a dénoncé Julie Je l'ai vue retourner en classe pendant la récréation Et comme par hasard, Julie est punie tout de suite après Mais n'importe quoi Martine ne ferait jamais une chose pareille C'est mon amie. Silence Prenez vos cahiers de mathématiques Oh là là, je vais me faire gronder par mes parents T'inquiète pas, ce n'est pas si grave Je t'aiderai pour les lignes C'est moi qui ai lancé la boule de papier C'est un peu de ma faute aussi Merci, tu es gentille A mmh. tout à l'heure les filles Merci Martine, c'est très gentil à toi Entre Julie Martine, peux-tu dire aux autres d'entrer en classe s'il te plaît Alors Julie Bien, tu peux aller t'asseoir. Dis donc, qu'est-ce que tu lui disais Oh, rien du tout. En fait, c'est que... Silence, je... s'il vous plaît. Voici les résultats de l'interrogation écrite de ce matin. Ce n'est pas fameux. Personne n'a eu la moyenne, sauf Martine. Excellent travail. Bravo, Martine. Quant à toi, Émilie, c'est particulièrement mauvais. Tu n'as rien écouté, apparemment. Tu étais trop occupée à copier, j'imagine Évidemment qu'elle a eu une bonne note La maîtresse l'a récompensée pour avoir dénoncé Julie C'est pas vrai J'ai répondu au hasard et j'ai eu de la chance Mais c'est tout Tu parles d'une chance C'est la maîtresse qui t'a donné les bonnes réponses ce matin pendant la récré Et comme ça, tu as pu corriger ta copie pendant le déjeuner Tout le monde a vu que tu étais arrivé en avance pour voir la maîtresse N'importe quoi Tu m'énerves Tu m'énerves Non Martine Arrête Allez viens Émilie elle est exagère aussi oui mais quand même, la règle, la punition de Julie et maintenant la bonne note, ça fait beaucoup C'est vrai, Martine est un peu faillotte des fois Mais arrêtez à la fin, elle n'aurait jamais fait ça Peut-être que tu ne sais pas tout sur ta soi-disant amie D'ailleurs, une fois elle m'a dit qu'elle te trouvait stupide et mal habillée Ah, ah bon Elle a dit ça Oui et elle fait même un truc encore plus grave Des fois, elle pique le journal intime de Julie dans son cartable pour le lire Tu devrais aller vérifier quand même On ne sait jamais Qu'est-ce que c'est que ça Ben c'est un carnet pourquoi Arrête, c'est mon journal intime et tu le sais très bien La preuve il était dans ton cartable Ben non pourquoi il serait dans mon cartable Et pourquoi tu t'énerves comme ça Je m'énerve parce que tu... Tu m'énerves Voilà, tu n'es qu'une menteuse hein Mais Tu n'es plus mon amie, c'est tout De toute façon, personne n'a envie d'une amie stupide et mal habillée, hein Mais ça va pas, non Julie Qu'est-ce qui est stupide et mal habillée C'est... Est-ce que vous avez tous à me regarder Et voilà ce qui arrive quand on est une faillote et une rapporteuse Tu n'as qu'à aller voir la maîtresse pour qu'elle nous punisse et qu'elle te donne de bonnes notes C'est pas du tout pour ça que je suis allée voir la maîtresse Et c'est pourquoi alors c'est parce que son petit chat nuage est tombé de la fenêtre cette nuit, et elle l'a amené à ma maman. Pendant la récré, j'ai dit à la maîtresse que ma maman allait l'opérer ce matin, et cet après-midi, je suis revenue lui dire que l'opération s'était bien passée. Voilà, c'est tout. Quelle imagination, ma chère. Tu devrais écrire des histoires pour les enfants. Oh. Mais vous n'avez qu'à lui demander à la maîtresse. Vérifier. Oh, on a besoin de sa maman et de la maîtresse comme un bébé Tu es une faillotte. Tu as fait tomber ta règle exprès ce matin Tout le monde l'a vu Oui et puis c'est impossible que tu aies eu une aussi bonne note par hasard En plus, tu as piqué le journal de Julie Ça ne se fait pas, c'est hyper grave Claire, aide-moi toi au moins Dis quelque chose Ben, je... je ne sais pas Comment ça, tu ne sais pas Toi non plus, tu n'es plus mon ami Tu sais, c'est moi qui ai dénoncé Julie D'ailleurs, je vais aussi dénoncer Claire qui a cassé un carreau des toilettes Enfin, c'est moi qui l'ai cassé mais je vais dire à la maîtresse que c'est Claire Elle n'avait qu'à pas à me trahir Et la prochaine que je vais faire punir, c'est toi, Emily D'abord, je n'ai rien fait et en plus, je suis la fille de Monsieur le Maire Je ne risque rien Regardez Martine Vous savez ce qu'elle va faire tu as besoin de quelque chose, Martine Oui, je voulais savoir si vous pouviez aller voir Claire Elle pleure toute seule dans son coin, elle est peut-être malade Bien sûr, où est-elle Quoi Qu'est-ce qui se passe Martine a cassé un carreau des toilettes Mais elle a dit à la maîtresse que c'était Claire Et du coup, c'est elle qui va être punie Comment tu as pu faire ça à Claire En plus c'est à cause de toi qu'elle pleure Ça t'étonne qu'elle dénonce une amie Elle t'a pourtant dénoncé pour le globe que tu as cassé Mais non, ce n'est pas un globe, c'est un carreau Et c'est Martine qui l'a cassé Allons les enfants, en classe C'est incroyable ce qu'elle t'a fait Martine Ma Tu délai. dois drôlement lui en vouloir. Alors, qu'est-ce que t'as comme punition Ben, de quoi vous parlez pourquoi je serais punie Ben, à cause du carreau cassé Mais non Ce n'est pas elle qui l'a cassé, c'est Martine Tu ne comprends rien Mais quel carreau Même que c'est Émilie qui me l'a dit Ah oh, Tu as quelque chose à ajouter, Émilie Un nouveau ragot, peut-être Bien Je crois qu'une petite mise au point s'impose Lorsque je suis allée chercher Claire dans les toilettes, elle m'a tout expliqué ce n'est pas Martine qui a dénoncé Julie. J'avais deviné moi-même qu'elle était responsable. Mais je voulais lui laisser une chance d'avouer sa bêtise spontanément. Quant à Martine, si elle est venue me voir, c'est pour me parler de mon chat nuage qui était malade et que sa maman a opéré ce matin. J'en profite pour vous dire que je suis profondément choquée que vous ayez pu penser que je donnerais une meilleure note à une élève simplement parce qu'elle viendrait dénoncer une camarade. Donc pour la semaine prochaine, Émilie, tu nous feras un exposé sur le sujet Comment j'ai compris que je ne devais pas raconter n'importe quoi sans réfléchir Et maintenant, reprenons la leçon. Oh <rires> Martine, euh, je suis désolée pour mon journal intime. Ce n'est pas vraiment ta faute. Tu l'as trouvé dans mon cartable. C'est normal que tu te sois fâchée. Promis, à partir de maintenant, je te ferai toujours confiance. Je suis désolée. Je ne voulais pas te mettre en colère. Et moi, je n'aurais pas dû crier. Pas aussi fort, en tout cas. Dis au fait, comment ça se fait que mon journal intime était dans ton cartable Je croyais que tu me faisais confiance. Ah oui, oui, oui, c'est vrai. C'est sûrement un coup d'émilie. Oh, chut, Julie. Attention au rago. Ah. Et, eh, vous savez quoi Le carreau, il n'est même pas cassé. <rire> <rire> Je crois que j'ai encore rien compris moi